La chalée avant les deux Ne peut avancer la chalée dans les deux Ne peut avancer Ne peut avancer la chalée dans les deux Ne peut avancer la chalée dans les deux Ne peut avancer Et oui, la charrue avant les bœufs ne peut avancer et un présentateur sans ses petits papiers ne peut présenter. Donc voilà, on va, bon, bah. on va essayer de retrouver donc tout de suite euh, Déborah Esther, si ça veut bien marcher bien sûr. Déborah Esther qui me dit que je suis prête, moi j'appuie sur le petit machin vert qui ne veut pas du tout marcher. Attends, attends, ça va venir ça va venir, ah bah tiens j'entends dans mes oreilles <rire> ça va si j'entends dans mes oreilles ça va alors ah oui mais ça c'est c'est vrai que j'ai eu un gros souci hier avec euh, d'une part internet et puis d'autre part l'ordinateur qui a lâché donc l'ordinateur qui était en pré-retraite et eh bien on l'a remis au travail Eh, ça arrive voilà ah j'entends un écho <rire> on va y arriver quand même euh, bah, on va danser le générique déjà tiens ça, hein, ça fera déjà un bout. <rire> Allez hop, c'est parti. Radio Prédication vous propose En toute causerie Une émission de Dominique Simonet avec Déborah Esther Liebert. Bonjour, Débora Esther. Oh, ça fait peur. Bonjour, Dominique. Oui, le, le son est pas terrible, j'ai l'impression. En sais... tout cas, dans mes oreilles. Ah, dans tes oreilles, oui. <rire> dans les miennes, moi, ça m'explose les oreilles carrément. Mais bon, <rire> j'ai le téléphone qui sonne de partout. Oh là là. Enfin, j'espère que tout va bien. Euh... Donc, je bien par la grâce de Dieu. Oh, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je t'entends mal aussi, d'ailleurs, de mon côté. Mais bon, on va se comprendre, c'est le principal. J'espère. Donc, nous avons vu donc la dernière fois, donc avant-hier, puisqu'hier malheureusement, enfin bref, nous avons, vu, nous avons vu donc la dernière fois que c'était là où les trompettes et le rôle et tu avais fait remarquer que le chauffard était un yobel à propos de chauffard, tiens, on va s'en écouter un petit bout. C'est vrai qu'à 5h du matin, euh, ça réveille le monde, hein. quand même, un petit peu. Donc, euh, ce Yeubel euh, un mot donc, qui, qui se rapporte à la loi du Jubilé. Puisque nous allons prolonger notre réflexion sur cette théorie de l'enlèvement la semaine prochaine... Nous avons le temps de reprendre donc trois choses sur lesquelles tu es passé un petit peu vite euh, la dernière fois. Donc d'une part au niveau des chiffres, le chiffre 50 qui est la largeur de l'arche construite par Noé afin de préserver la vie sur la Terre. Tu en oui. avais parlé mais sans t'étendre plus que ça. Il y a également la fête des trompettes et la loi du jubilé. Donc on va reprendre le bon, chiffre voilà. 50. donc. Voilà, ça a du bon finalement d'avoir un peu plus de temps parce que je vais pouvoir euh, assis euh, revenir sur des sur des notions que j'ai que j'ai sur lesquelles je suis passé très très rapidement avec regret parce qu'il nous manquait du temps. Mais 50, on a vu que c'était la largeur de, du vestiaire de l'arche que Dieu avait demandé à Noé de construire. Et pourquoi est-ce qu'on regarde l'arche alors que le titre de notre, de notre causerie c'est euh, « Le dessin éternel de Dieu » et spécialement la théorie de l'enlèvement dans « Le dessin éternel de Dieu » Eh bien c'est parce que nous avions pris euh, verset, le, le chapitre 24 de Matthieu euh, où, il, où Jésus euh, dit spécifiquement, lorsqu'il répond à ses disciples qui interroge, il dit spécifiquement cette chose-là, « Comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'Homme. » Matthieu 24, 37. Et euh, Luc 17, 27, « C'est Comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'Homme. » Donc il était important, de, de savoir en quoi consistait euh, ces jours de Noé. On a vu que c'était un temps de corruption très, très grande, mais aussi la construction d'un, on a appelé ça le radeau de sauvetage, euh, le radeau de sauvetage de l'humanité, cette arche qui va être construite avec des mesures bien particulières qui ont été euh, ordonnées par Dieu euh, pour ben, sauver, pour mettre en, en, en sécurité en fait, euh, la descendance humaine par le biais de la famille de Noé, et puis aussi être la protection de tous les animaux de la terre, et spécialement des animaux purs. Il y avait quelques animaux impurs, mais euh, voilà, c'était vraiment un lieu de protection. Et comme Jésus dit, ben, ça en est comme au temps de Noé, on voit que de ce.. De ce euh, de ce temps, en fait, dont il parle, la venue du Fils de l'homme, on a aussi un, un, un bateau de sauvage, un énorme bateau, <rire> qui est le, qui est le, en, en quelque sorte, qui est l'Église. C'est vraiment le lieu qui va permettre de passer au travers euh, du feu du jugement. Euh, et lorsqu'on se réfugie dans ce bateau, euh, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, mais l'Église corps de Christ, l'Église spirituelle, pas les Églises de, euh, en pierre et, ou dénominationnelles, mais cette Église corps de Christ. À ce moment-là, nous sommes sauvés, et on trouve l'expression exacte, c'est sauvés, sauvés, de cette génération perverse, va dire l'apôtre Pierre dans un de ces euh, messages. Donc je reviens à notre arche. Je voulais simplement. Euh, euh Remettre dans le contexte, parce que c'est vrai, comme il y a eu une, une interruption, c'est peut-être un peu difficile pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc, 50, c'est la largeur de l'arche. On a vu que l'arche avait une certaine dimension en longueur, 300 coudées, qui indiquent euh, symboliquement donc, la dimension de la victoire, une certaine hauteur, 30, qui indique euh, symboliquement le, la maturité des fils de Dieu, l'autorité, le règne, euh, les règnes dans le royaume de Dieu. Et on avait passé très rapidement sur le chiffre 50. 50 coudées, c'est la largeur de l'arche. On avait vu aussi euh, que c'était le nombre, en regardant le symbolisme des chiffres, parce que c'est comme ça que que Dieu nous parle, Dieu nous parle par des symboles, Jésus nous a parlé par des paraboles, et nous avons besoin de décrypter euh, le, ce langage des, des chiffres. Alors ce n'est pas de la numérologie ni, ni du, de la cabale. c'est simplement faire parler la Bible dans les exemples qu'elle nous donne. Et si on prend, euh, si on prend les exemples où, il est, où le chiffre 50 est utilisé et que le Saint-Esprit nous conduit, on voit ce que ça signifie. Et euh, on avait dit que le nombre 50, c'était le nombre de Pentecôte. La première pentecôte étant euh, réalisée dans les chapitres Exode d'Exode 19 et, et suivant, où le peuple va se rencontrer avec Dieu euh, au Sinaï, et Dieu va donner les dix paroles. Et si on regarde bien, euh, dans le livre des Nombres, dans le livre de Deutéronome, on, on s'aperçoit qu'en fait, c'est exactement cin le cinquantième jour après la sortie, euh, sortie d'Égypte. Et c'est la fête de Shavuot qui a lieu cinquante jours après Pessah, qui, a, qui est Pâques. Donc Dieu est très cohérent dans tout ce qu'il dit, mais souvent nous ne savons pas lire entre, entre les lignes ce qu'il veut nous dire, c'est caché, parce qu'en quelque sorte, ça fait partie des choses de Dieu que lui souhaite euh, partager avec ceux qui le recherchent, avec ceux qui cherchent cette intimité, alors il partage ses secrets. Vous vous souvenez qu'on avait vu... Que la, que l'alliance la, était le secret, le trésor de l'éternel. Et en fait, toutes ces fêtes de l'éternel qui sont fixées dès avant la, cré, la, la, la création de, de l'homme, qui sont fixées, qui sont établies au moment où il, dans le premier chapitre de la Genèse, où il, euh, il établit le soleil et la lune comme astres, euh, qui, va, qui vont donner la lumière naturelle à la terre, dans l'hébreu, les mots sont convocation et rendez-vous. Et les fêtes de l'éternel sont des convocations et des rendez-vous, et je le disais la dernière fois, que les fêtes de l'éternel, je ne parle pas des fêtes judaïques, je ne parle pas des fêtes juives, mais les fêtes de l'éternel sont des rendez-vous et des convocations pour tout homme. Euh, tout être humain sur la Terre a rendez-vous avec son Créateur euh, dans ce temps des fêtes. Et j'aimerais aussi rappeler que euh, nous, nous avons une semaine et, et le septième jour de la semaine semaine et le Shabbat. Et ça, c'est depuis le commencement du monde. On, on pense que c'est quelque chose de moderne, non. Euh, le Shabbat, le samedi, le jour, Shabbat veut dire septième jour chômé. Ça ne veut pas dire samedi, mais ça veut dire septième jour de repos. Un jour de repos, eh bien, c'est depuis le commencement. Et cette semaine, il euh, y a eu, c'était la, la, la nouvelle lune. Et la nouvelle lune qui suit... Euh, l'équinoxe de, de printemps. Et ni plus ni moins ce que ce premier jour du premier mois, quand Dieu a dit, ceci sera le commencement de vos mois, il le dit ça euh, aux Israélites quand ils, sont, ils vont sortir d'Égypte il leur rappelle ça, ça va être là, maintenant le calendrier il démarre. Donc c'était euh, cette semaine si je ne me trompe pas. Donc il y a des choses qui comment dire qui, qui, sont, qui, qui sont des réalités que nous avons complètement perdues de vue mais qui sont les réalités de Dieu et Dieu n'a pas changé il est le même donc ces réalités euh, existent toujours alors le nombre de, de le nombre de Pentecôte c'est 50, parce que c'était ça correspondait à une fête on comptait après après Pâques après Pessah on comptait sept semaines 7 fois 7, 49. Et le lendemain, c'était une fête à l'éternel, c'était Shavuot. La pentecôte historique, on l'a bien vu la dernière fois, s'est réalisée eh à la première pentecôte de l'ère chrétienne. Et euh, euh, on voit ça dans acte 1, 8, où le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Il est donné comme témoin. Et 50, c'est la largeur de l'arche, mais aussi 50, c'est ce trou retrouve, et je l'avais aussi mentionné rapidement, euh, mais ça on ne on va pas le voir aujourd'hui, mais je le rementionne, je le, le renotifie. 50, c'était ce trou au niveau du tabernacle, et il y avait des agrafes des agrafes qui tenaient les, le rideau qui entourait le parvis, et c'était les, les rideaux aussi dans, le, dans, dans la maison même, il y avait des agrafes d'argent, il y avait des agrafes d'or. Et, et l'argent, on veut dire la rédemption, l'or, ce sont les choses de Dieu. On retrouve encore ces 50 et les multiples de 50. Mais j'avais mentionné qu'il y avait quelque chose de négatif dans dans, dans, dans le 50. Et si vous vous souvenez bien, on avait parlé d'Acan, euh, le péché d'Acan dans Josué 7, 21, où il va cacher un lingot d'or de 50 cycles du poids, cycle du, du sanctuaire. 50 cycles. Et c'était de l'or qu'il cachait et qu'il cachait dans sa terre, dans sa tombe. Et ça, c'est un, un sens très symbolique. Notre, j'irais dire, pas notre génération, mais la génération qui nous a précédés, qui a vécu ce réveil de Pentecôte, euh, d'Azusa Street, qui, est, qui, est un, qui a été un réveil mondial, et de, de, de, de retrouvailles, de ce, ce baptême dans l'esprit, de cette puissance du, du Saint-Esprit que l'Église euh, des Actes euh, visait, eh bien, cette génération-là, en fait, a fait comme à quand, et la génération qui a suivi surtout, et a enterré dans sa tente, dans sa dénomination, cette, cet or qui venait d'être retrouvé cet cette or de Dieu, parce que euh, ce que Dieu donne n'est pas fait pour être gardé, pour être thésaurisé, pour être euh, mis en sécurité dans notre petite euh, notre petite église, ou notre petit mouvement, mais ce que Dieu donne, quand Dieu le donne, euh, c'est fait pour le corps de Christ en entier. Ce n'est pas, pas réservé à quelques-uns. Et c'est pour ça que j'apprécie euh, de pouvoir faire ces émissions avec toi Dominique et de, de, de passer, euh, de pouvoir parler au niveau de la radio, parce que euh, voilà, on, on dépasse les murs de clivage, on dépasse les, les séparations, on passe par-dessus, par les ondes, par-dessus tout ce qui empêche, euh, ce qui empêche cette. Cette relation entre chrétiens, on passe par-dessus et on peut partager euh, au monde ce que Dieu nous donne. Et on a cette obligation-là. Ce n'est pas, pas seulement euh, quelque chose que nous avons à faire comme ça, mais c'est un, un devoir. Dieu veut que nous partagions avec le corps de Christ ce qu'il nous a donné. Nous n'avons pas à garder euh, pour nous-mêmes. Et souvent, on garde... On garde par crainte des réactions. Je sais que, je sais que certaines, euh, certains partages qui peuvent euh, aller contre des, des habitudes, contre des, des croyances, contre des, des choses qu'on n'a jamais pris la peine de remettre en question et de vérifier si elles sont bibliques, et bien, souvent on est très déstabilisé et prendre... Que ça déstabilise et c'est ce que, que Dieu veut que nous puissions tous, que nous puissions tous vérifier qu'on est juste. Oh là là, on est à la limite du décrochage au niveau du son, mais on va essayer de tenir. Est-ce que tu, tu me rappelles Parce que je qu soit quand tu rappelé. Eh bien, ok, on va essayer, je promets rien. Mets-nous donc un petit coup de chauffeur. Et voilà, on va se chauffer un petit peu. <rire> bon. Amen. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'un coup de chauffeur à 5 heures du matin, ça réveille bien le quartier quand même. Hein. <rire> Alors, je, oui. je le décommande euh, impérativement, aux Parisiens notamment, bien sûr, et aux autres aussi, parce que même à la campagne, euh, on dit « Oh, ça y est, il y a le feu quelque part ». Non, non, non, non, c'est le chauffard. Euh, Est-ce que nous avons il tout vu... Oui, pardon? Il est fait pour réveiller. Oui, mais ben là, oui. <rire> Avons-nous tout vu à propos du chiffre 50 dans les médias j'ai encore deux ou trois choses à voir. Oui. Parce que puisqu'on a le temps, j'en profite. C'est tellement bien <rire> oui. d'avoir du temps. <rire> le deuxième point, c'est sur la fête des trompettes où on verra le, le jubilé après. Donc j'ai encore oui. un, deux ou trois points à voir. Voilà. Euh, oui, donc ce côté négatif, euh, on le retrouve dans l'histoire d'Acan, mais aussi on le retrouve euh, euh, dans les fils de David, qui, euh, lorsqu'ils usurpent le pouvoir de leur père, vont, vont se faire re représenter, vont se faire ouvrir la route par 50 hommes qui courent devant eux. On trouve ça dans 2 Samuel 15, 1 pour Absalom, et dans un roi, un 5, pour Adonijah. Donc, on voit là-dedans la dimension aussi de la rébellion. Et euh, tout à l'heure, je partageais justement avec une sœur sur cette, euh, cette première euh, pentecôte, où, où les, les trompettes de Dieu ont sonné pour donner au peuple euh, les dix paroles. Et quelle a été la réaction du peuple Il a eu tellement peur qu'il a dit à Moïse, écoute, écoute, tu sais, toi, tu parles avec Dieu, mais nous, nous, on parle pas parce qu'on va mourir. Hein. Donc, euh, non, non, nous, on veut pas entendre directement sa voix parce qu'on va mourir. Et qu'est-ce que ça a donné Eh bien, très peu de temps après, ça a donné, moins, moins, de, moins de 50 jours plus tard, ça a donné le vaudor. donc c'est pour nous très interpellant quand nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu sous prétexte que nous l'entendons. Parce que nous sommes des chrétiens très bien, très politiquement corrects. Euh, si nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, si nous ne recherchons pas cette écoute de sa voix, puisqu'il est dit « mes brebis entendent ma voix elles me suivent », nous risquons, nous risquons de dériver. Et c'est très facile de dériver personne n'est à l'abri de la dérive. Et là, on a cet exemple du peuple d'Israël qui n'a pas voulu écouter la voix de Dieu parce que c'était trop impressionnant, parce qu'il y avait une remise en cause trop impressionnante, et qui a dit, mais écoute-moi, toi tu écoutes, hein, mais nous on n'écoute pas, et voilà, ils sont, ils sont morts après avec le veau On a donc les fils de David qui se rebellent avec 50. On retrouve encore... Euh, cette rébellion par rapport au ministère prophétique. Et c'est, je crois, ce que nous vivons très fortement à notre époque, où le ministère prophétique est, est à la fois euh, très peu reconnu pour le vrai ministère prophétique et mal reconnu parce qu'on accepte des faux prophètes. Et on a l'exemple avec donc, deux rois de l'histoire de d'Élysée, euh, Élisée, vous vous souvenez, avait été serviteur de d'Élie et avait reçu la double part d'onction d'Élie. Autant Élie est le type du prophète de l'Ancien Testament, autant Élisée est le type du prophète du Nouveau Testament. Il a reçu cette double part, Élisée a reçu cette double part de... lorsqu'il a vu partir Élie, il a reçu le manteau de l'onction et les prophètes du Nouveau Testament ont, ont bénéficié en quelque sorte de cette onction qui est venue très forte euh, à la Pentecôte, puisque l'Esprit a été répandu sur toute chair. Mais, euh, alors je fais une parenthèse là, parce qu'il y a souvent une confusion entre le ministère prophétique, le ministère de prophètes, qui, il faut le reconnaître, est rare, le vrai prophète est rare dans notre temps, mais il existe, il est reconnaissable. Bah, il est il est, il est rare de toute façon, puisque dans toute la Bible qui représente, je crois, 5000 ans quand même, il euh, n'y a pas tant de prophètes que ça quand même dans la Bible. Euh, il y en oui, a, mais il n'y le... en, en a pas 50 ou 100. Quoi. Tout à fait. Oui, tout à Alors fait. Alors qu'aujourd'hui, oui. c'est vrai que dans certains endroits... Euh, on en trouve, là une fois qu'il disait qu'on en trouvait pratiquement à tous les coins de rue. Donc, euh, oui, parce ça fait peut-être beaucoup. Confusion. Oui, Mais... tu as raison de le, de le signaler, oui. Dominique. Il y a une confusion en fait entre le ministère de prophète, le ministère prophétique, qui fait partie des cinq ministères, c'est-à-dire euh, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, euh, l'enseignant ou le docteur et le pasteur. C'est comme la main de Dieu. Si tu regardes bien, euh, ces, ces cinq ministères, c'est comme si c'était les doigts de la main de Dieu. Ces hommes et ces femmes, il y a les ministères de la main droite de Dieu et les ministères de la main gauche. Et le côté droit, Dieu, il est à la fois père et mère. Le côté droit de Dieu, c'est le ministère, les ministères masculins. Le côté gauche de Dieu, c'est le côté de féminin. Euh, et c'est très complémentaire. Et ces ministères ne sont jamais... En opposition, ils sont en complémentarité, comme les deux mains qui se croisent dans la prière. Voilà comment les vrais ministères que Dieu a donnés au corps de Christ fonctionnent, c'est-à-dire en complémentarité et jamais en opposition les uns avec les autres. Bon, je referme cette parenthèse pour dire cette confusion qu'on a entre le ministère de prophète, qui est un ministère donné au corps, donc c'est quelqu'un qui va circuler dans le corps de Christ et la capacité de prophétie qui est le don de prophétie que tout un chacun a la, la possibilité de développer puisque c'est quelque chose qu'on doit rechercher, dit l'apôtre Paul, c est, c est, ce, ce don de prophétie est une manifestation du Saint-Esprit dans ma vie, au travers de ma vie pour exhorter, encourager et bénir les autres. C'est ça, le, le, le don, mais je préfère dire au lieu de mot don parce qu'on pense tout de suite à cadeau et ce n'est pas ça, c'est manifestation. La manifestation de l'esprit dans la vie de, de, de n'importe quel chrétien rempli de l'esprit, effectivement, le don de prophétie, c'est une, une, une qualité qui est à rechercher pour chacun. Mais le ministère de prophète est quelque chose de totalement différent. Le ministère de prophète, c'est et comme quand on, on regardait l'autre fois, il y, a quelques, il y a quelques semaines, on regardait le corps humain. Euh, moi, j'avais expliqué comment le corps humain, en, en l'examinant, euh, puisque Jésus prend cet exemple pour parler de son corps, comment le corps humain m'avait parlé de toutes, ces, de toutes ces, entre guillemets, dé, dénominations différentes, puisque chaque organe était enveloppé d'une enveloppe. Et j'avais dit qu'il y avait des, des cellules spécifiques qui étaient les neurones qui pouvaient être extrêmement longues et, et, et étaient extrêmement grandes. Il y avait des filaments extrêmement grands et qui allaient un peu partout dans le corps. Depuis la moelle épinière, le, le cerveau, ça partait dans le corps. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle les ministères. Les ministères, ils vont aller dans le corps de Christ. Les ministères vont voyager dans le corps de Christ. Les ministères ne sont pas euh, réservés à une église locale, non. Ils passent dans des églises locales et on, on a l'exemple ben, dans, dans, dans la Bible, tout simplement. On n'a qu'à regarder Paul, Timothée, Tite, euh, Pierre, Jacques, Jean, euh, plus tous les autres, Barnabas, euh, Marc, euh, Junias, euh, Prisca et Aquilas. Ce sont des ministères pour le corps de Christ. Ils n'étaient pas réservés à un endroit particulier. Voilà, euh, j'ai fait une petite, une grande, grande parenthèse pour revenir au ministère prophétique, donc, d'Élysée. Et il y a l'exemple du roi qui vivait, euh, du roi d'Israël, qui vivait du temps d'Élysée, qui s'appelait Azaria. Et Azaria euh, était tombée de sa chambre haute et était malade. Symboliquement, tu, tu peux voir, dans la chambre haute, c'est le lieu de la communion, de la prière. Les, les, les, les 120 après la mort du Seigneur se retrouvent dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit descend. Donc là, tu as un symbolisme. Azaria, il était tombé de la chambre haute, il était malade. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer des émissaires pour aller consulter un, un, un dieu païen qui s'appelle Baal-Zébul. Or, Baal-Zébul, c'est le dieu des mouches. Et c'est une représentation directe de Satan. Comment se fait-il que le dieu d'Israël, qu'un dieu d'Israël ne consulte pas le dieu d'Israël, que le roi d'Israël ne consulte pas pardon, le dieu d'Israël, mais va consulter des idoles de, de peuples, c'était le de dieu des Philistins, le dieu des Cron, et c'était une ville des Philistins. Et alors, Élie euh, euh, avait une parole du Seigneur pour Azaria. Et euh, Azaria a su ça et il a envoyé, euh, vous trouvez ça dans 2 Rois 1, 9 à 15, il a envoyé euh, son capitaine d'armée avec 50, un chef d'armée de, de 50 avec ses 50 hommes. Et cet homme va trouver Élisée Il lui dit « Toi, homme de Dieu, le roi dit, descends. » Et Élisée répond et dit au, au capitaine des cinquante « Et bien, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel tombe sur toi et te consume toi et tes cinquante. » Et les cinquante hommes ont été brûlés par le, ciel de, par le feu de Dieu. Et Azaria, lui, n'a encore rien compris, il envoie encore un autre capitaine de 50 avec ses 50 hommes, et qui lui dit la même chose, « Ô homme de Dieu, voici ce que le roi dit, viens vite. » Et on est, là aussi, on peut faire encore un parallélisme du, du temps où nous sommes, Nous sommes un temps, le temps de la fin où, le, où le, temps, le temps va vite. Et Élie va dire, Élisée va dire, pardon, ben « Si je suis un homme de Dieu, que le feu de dieu tombe du ciel et te consume toi et tes 50 hommes et le feu de dieu est tombé du ciel et a consumé euh, l'homme et ses 50 hommes et bien zaria va envoyer encore une troisième fois un capitaine de 50 avec 50 hommes que son homme soit mort c'était pas, pas grave pour lui. il est un peu têtu es quand même, hein, quand plus, même. Que es tue, plus que têtu plus que têtu il était un homme qui était loin de Dieu, qui ne connaissait pas le cœur de Dieu. Et donc, il va envoyer encore 50 hommes. Et là, ce troisième capitaine euh, va se mettre à genoux devant Élie et le supplie, lui dit, oh, « Ô âme de Dieu, je te prie pour ma vie et pour la vie des 50 hommes afin qu'elle soit précieuse à tes yeux. » C'est un intercesseur, c'était le type d'un intercesseur. Et euh, il rappelle que les deux capitaines et leurs hommes sont morts à cause du feu de Dieu. « Alors maintenant, Élisée, Élisée, que ma vie, que nos vies te soient précieuses. » Et alors un ange du Seigneur va dire à Élie Eh bien, descends avec lui, ne le crains pas, va, lève-toi et va trouver le roi. » Et il va euh, il va trouver le roi. Il faut savoir que euh, 50, c'est 5 fois 10. Et 5, c'est le nombre aussi de la grâce. Hein c'est le nombre de la grâce. Et là, on peut faire encore un parallèle avec euh, cette dimension du, du, du, de Pentecôte, qui à la fin des temps, on se rend bien compte que les mouvements, par exemple, de Pentecôte, tous ceux qui, ont, qui sont rentrés dans cette, dans cette compréhension de Pentecôte se sont arrêtés en cours de route et euh, rejettent, rejettent trop facilement euh, les autres, je pense, et ce que je vois très très souvent sur les chats et sur les forums, cette, cette bataille qu'il peut y avoir entre des, des, des gens qui disent si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas sauvé, etc. Ça c'est un rejet, parce que le parler en langue n'est pas, pas une attestation de spiritualité ou de sainteté. C'est une manifestation du Saint-Esprit et ce n'est pas un brevet de sainteté. Et voilà comment on utilise en fait les choses. L'or de Dieu, au lieu de l'utiliser euh, pour le tabernacle, pour orner le temple de Dieu, et le temple spirituel de Dieu, on fait comme à Caen, on l'enterre dans sa terre, dans sa tente, on le prend pour soi. Donc, euh, il faut garder ouais, que j'avance. Juste une bah, parenthèse, c'est vrai que ça, ça se dit sur les chats, mais ça ne se dit pas que sur les chats. Moi, j'ai eu des témoignages, notamment au Québec, où mm -hmm. ça se disait carrément dans l'église. Tu euh, ne parles pas en langue. Je t'entends très mal, Dominique. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, ce que oui, tu Oui, donc je disais que ça se disait également aussi, malheureusement, dans certaines églises. C'est oui. pas, pas général, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais dans oui. certaines églises, où, effectivement, on dit aux gens « si tu ne parles pas en langue, ben, c'est que tu n'es pas chrétien. » que... Oui, ben, quelque part, tu vois, je pense qu'on peut dire que c'est comme le péché d'Acan, en quelque sorte. Hum. On, on enterre chez nous, dans notre tente, l'or, euh, l'or de 50 cycles en poids, l'or de Dieu, et, et le parler en langue est effectivement quelque chose qui est un don de Dieu, qui est une chose bonne, et on en fait une, une condition. Un impératif. Ouais. Un impératif et, une, une, et on en fait en même temps une accusation en disant, eh ben, tu n'es pas sauvé, mm. ou tu n'as pas la foi. Et ça, c'est faire comme à quand. Exactement ça, c'est faire comme à quand. Tu vois que le 50, il a à la fois la bonne chose, l'or de Dieu, et la mauvaise, c'est ce côté de rébellion et de, de récupération pour soi. Euh, comme les fils, par exemple, de, de David, qui voulaient régner à la place de leur père. Là, là on voit bien cette, cette dualité dans le chiffre 50. Mmh. Oui. Et là, ce, ce, que, ce que ce dernier euh, chef de cinquantaine euh, a vu et a pu dire, il a pu dire, homme de Dieu, que mon vie soit précieuse à tes yeux, il a reconnu réellement qu'il était l'homme de Dieu, et s'il était l'homme de Dieu, alors il pouvait se mettre à genoux devant et, et intercéder. C'est le, le principe des intercessions de, de la fin des temps, en fait, qui se sont levés justement pour, pour, pour intercéder. Et là, je ne veux pas rentrer euh, trop loin dans ce sujet. Alors, il y a encore un autre cinquante, euh, aussi sous... Euh, ben, dans deux Rois 2, les, les fils des prophètes. Il y avait une école de prophètes, là. Et il y, avait, euh, il y, avait, il y en avait 50. Je vais aller très vite parce que je voudrais quand même parler. Maintenant, on a parlé hier de la fête des trompettes. Et j'aimerais bien expliquer surtout la loi du Jubilé parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans la loi du Jubilé. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit son de un petit coup de chauffard, allons-y <rire> Voilà le chauffard Merci Dominique donc, tu as parlé de la loi du jubilé. En quoi consiste-t-elle voilà. donc Et puis, On a dit que le chauffeur s'appelait également le yobel. Le chauffeur est... est un yobel. Voilà. Et son nom est... Oui, pardon. C'est son nom hébreu. Le chauffeur, c'est un yobel. C'est-à-dire une corne, une corne de, de bélier ou d'animal. Ça s'appelle un yobel. Et il servait euh, spécifiquement, c'est pour ça qu'il a pris ce nom, il servait pour annoncer c'est euh, l'année du Jubilé. Alors, euh, je vais je vais lire dans le chapitre 25 de, de Lévitique, euh, à partir du verset 8. Et donc, l'Éternel parla à, la, à Moïse sur la montagne de Sinaï, disant « Parle aux fils d'Israël et dis-leur ». « Quand vous serez entrés dans le pays, que je vous donne, le pays célébrera un Shabbat à l'éternel. » Alors là, il va donner euh, ce que l'on appelle la règle du, du comment ça de, de la relâche, c'est-à-dire que tous les sept années, il y avait un Shabbat. Pendant six ans, euh, tout le peuple travaillait. Et la septième année, euh, c'était le repos complet de la terre et, et on ne travaillait pas, c'était un, une année consacrée à l'éternel. Mais il a donné une deuxième chose et c'est là où je veux en venir, au verset 8. Il a donné cette, euh, tous les 50 ans, cette année de Jubilé. Tu compteras sept Shabbats d'année, cette fois sept ans, c'est à 7 49 donc. Et les jours de ces 7 Shabbats d'année te feront 49 ans. Et au septième mois, le dixième jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette. Donc, c'est le chauffard, le son éclatant. C'est le jour des propitiations, qu'on appelle le, le Yom Kippour. Vous ferez passer la trompette par tout le pays et vous sanctifierez l'année de l'an cinquantième et vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants. Et vous retournerez... Chacun dans sa possession, ce sera pour vous un jubilé, et vous retournerez chacun à sa famille. Cette année de l'an cinquantième sera pour vous un jubilé. Vous ne sèmerez pas, et vous ne moissonnerez pas ce qui vient de soi-même, et vous ne dangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Il vous sera saint. Vous mangerez en y prenant ce que le champ rapportera. Et en cette année du jubilé. Vous retournerez chacun dans sa possession. Et si vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous achetez de la main de votre prochain, que nul ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton prochain d'après le nombre des années depuis le jubilé. Il te vendra d'après le nombre des années de rapport. À proportion que le nombre des années sera grand, tu remonteras le prix. Et à proportion que le nombre des années sera petit, tu diminueras le prix. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Et nul ne fera tort à son prochain. Et tu craindras ton Dieu, moi, car moi je suis l'éternel, ton Dieu. Alors, il faut que je dise deux choses. Euh, le sens de la possession n'est pas du tout, dans, dans la Bible, n'est pas du tout le sens de la possession occidentale que nous avons. Nous, les, les chrétiens, quand nous achetons une maison ou un champ, nous l'avons en pleine possession. C'est-à-dire, il nous appartient, et, et nos enfants en hériteront. Tandis que, euh, en, dans la Bible, la terre est à l'éternel. Et il le répète et il le dit au, au peuple d'Israël, « Vous êtes les invités chez moi. Vous êtes chez moi. Et je vous redonne cette terre pour y habiter, mais vous êtes chez moi. » Donc la terre n'appartient pas en possession, mais par contre, euh, la, la récolte appartient euh, au appartient, jour, appartient à ceux qui, qui font valoir le champ. Donc, quand on vendait un champ à quelqu'un, on ne vendait pas la propriété foncière, le, le, le terrain, on vendait les récoltes possibles. Les récoltes possibles, c'est ça qu'on vendait. Donc, ça c'est un premier point. Et... Euh, euh, le deuxième point, je l'ai perdu, mais ça va vite revenir, je pense. <rire> oui, le deuxième point, c'était les, les chauffards se mettaient à sonner le jour du grand pardon, c'est-à-dire le jour de la propitiation. C'est ce qu'on appelle, on entend souvent parler du Yom Kippour. Ben voilà, C'est le jour où, où le grand sacrificateur autrefois entrait euh, et portait le, le sang dans le lieu très saint. Ça correspondait à ça. Et ce jour-là, donc, les, les chauffards sonnaient en Israël, et tous ceux qui étaient, tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves, comme serviteurs, attendaient cette, cette année-là, attendaient cette, cette sonnerie du chauffard parce que ça signifiait quoi Qu'à partir du moment où ils avaient entendu le son du chauffard, dans ce euh, jour fin, les propitiations, ce dixième jour du septième mois, qui est dans la fête des tabernacles, le dixième jour de ce septième mois, quand ils entendaient les chauves sonner, ils savaient une chose, c'est qu'ils étaient libres et ils retrouvaient tout leur héritage. C'est-à-dire que si leur, leur, leur père avait vendu leur, la, la, les récoltes de leur champ, donc ne la, ne, ça n'appartenait plus aux enfants, eh bien, les enfants qui étaient donc esclaves dans une maison des Hébreux savaient une chose, c'est que quand le, le, le chauffard allait sonner, non seulement ils sortaient libres de chez leur maître, là où ils étaient, mais ils retrouvaient toute la possession qui avait été, euh, qui avait été perdue, la possession de leur héritage qui avait été perdu. Cette notion de l'héritage est quelque chose que nous ne comprenons pas en tant qu'occidental parce que ça, c'est vraiment une pensée Moyen-Orientale et biblique, et, et ça, ça c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir si nous ne cherchons pas euh, pourquoi Dieu pourquoi Dieu a institué cette loi-là. Et il, il a de bonnes raisons pour le faire. Donc voilà, l'année du Jubilé, c'était ça, tous les 50 ans, il y avait une liberté inconditionnel parce que le temps était arrivé pour tous ceux qui étaient esclaves ils retrouvaient à la fois leur liberté à la fois leur citoyenneté à, à 100% en tant que fils d'Israël et ils retrouvaient tous leurs, leurs biens leurs biens matériels qui avaient été perdus qui avaient été aliénés pendant tant d'années donc de jubilé en jubilé en fait, l'ordre était remis dans le peuple d'Israël pour que les, les fils d'Israël gardent l'héritage qui avait été donné. Souvenez-vous, ça avait été donné par l'Éternel lorsqu'ils avaient conquis le pays de Canaan. Le sort, à l'époque, on, on disait le sort, était, était tiré devant l'Éternel pour savoir qui devait hériter de quoi. C'est pour ça que euh, les filles d'Israël étaient très attachées à leur héritage. Ce n'était pas une question matérielle ou financière. On voit par exemple une anecdote qui est très intéressante. C'est un homme qui avait cinq filles, euh, les filles de Tselovcad. On, on le voit dans, dans Josué. Et ces filles, euh, elles n'avaient pas de frères. Et leur père était mort. Et elles sont rentrées dans, le pays, dans la terre de Canaan. Elles sont allées, elles sont allées dire à à Josué. Non, je, je fais erreur, je crois que c'est avant, puisqu'elles vont voir Moïse et, et, et Moïse va aller devant l'Éternel pour avoir son avis. Oui, c'est avant, avant qu'elles rentrent en, en Israël. Elles ont dit, mais nous, on perd notre héritage. Notre père est mort, on n'a pas de frère. Et il y a une, une loi qui a été établie par Dieu pour que ces filles héritent de l'héritage de leur père. Et elles n'avaient simplement qu'une seule condition, c'est à se marier dans dans leur tribu, pour que l'héritage ne passe pas à une autre tribu. Donc, l'héritage est quelque chose de très... Nous avons commencé à le toucher très peu, mais un petit peu avec, euh, avec l'appel d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait vu les principes, euh, principes de l'héritage qui, qui étaient marqués, qui étaient évidents. On le reverra quand on reprendra Abraham. Donc voilà, cette année du jubilé, c'est-à-dire 50 ans... Dans la terre d'Israël, au bout de 50 ans, on remettait en quelque sorte les pendules à l'heure. Chacun rentrait, euh, rentrait dans son héritage. L'héritage n'était pas perdu. C'est la loi du jubilé. Alors, j'aimerais dire qu'on a un exemple dans le Nouveau Testament de cette loi du jubilé. On prend souvent à tort cette parabole. On la prend souvent à tort pour euh, parler du. Alors, on a... Tu m'entends oui, moi je t'entends. Okay. Si tu donnes un petit coup de chauffard, ça ira peut-être mieux, ça va dégager le tout. Oui, attends, je voulais te, dire, je vais te demander une petite oui. chose. Là, tu oui. disais qu'au bout de 50 ans, les esclaves retrouvaient leur liberté, c'est ça Oui, exactement. Voilà, donc Monsieur Sarkozy, au bout de 50 ans, j'aimerais bien retrouver ma liberté, merci. <rire> Et là, je ne sais pas s'il va vouloir. Hein, le... Non, il ne va pas vouloir. En plus, j'en ai déjà 56, <rire> à 4 ans près. Hein. <rire> bon, allez, un, un, un petit peu de chauffard, Rosy. Voilà donc, mais il oui. n'y a pas de quoi. Alors l'exemple que l'on a justement de cette loi du Jubilé dans le Nouveau Testament et que l'on prend souvent euh, à tort euh, pour l'évangélisation, en pensant que le fils prodigue n'avait pas la vie, euh, et donc on prend cet exemple-là pour montrer le pécheur qui revient, en fait, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que le Seigneur nous la donne, mais c'est justement dans cette parabole, il nous parle à la fois de la loi de la, de la rédemption, le rédempteur qui rachète, et la loi euh, du jubilé. Alors, le, si vous vous souvenez bien, dans cette parabole, euh, de l'enfant prodigue, le père a distribué son bien L'enfant a réclamé, le fils a réclamé son bien et il est parti de la maison. Et il a dissipé son bien et il est dans la famine, en euh, train de garder des, des cochons, ce qui était le comble de l'humiliation et de la honte, puisque le, le porc est un animal considéré comme impur. Et euh, par contre, le père avait dans sa maison un fils, son fils aîné, et euh, c'était le fils adopté, c'était le fils qui avait toute la euh, qui, qui avait part à tout, à toute la part du père, puisque il, il, le père lui dit, mais, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Donc le, le père et le fils sont dans une dimension d'alliance où le fils a, a les mêmes droits que le père et euh, a les mêmes. Euh, les mêmes... Oui, les mêmes, les mêmes droits que le père. C'est un fils qui est adopté. On avait parlé de l'adoption il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc le fils aîné, il a ces droits-là. Il a ce droit-là. Et le plus jeune, il, quand il revient, il est réintégré dans la maison du père. Et ça, c'est la loi, le temps le est arrivé et c'est la loi du Jubilé. Là, c'est la loi de la rédemption. Il est dans une relation d'alliance, il a été adopté, c'est-à-dire qu'il est, il, il est dans cette relation dans laquelle nous, nous sommes actuellement, nous chrétiens, nous sommes sous la loi de la rédemption. Mais il y a une seconde loi, quand le temps va être là, qui va s'appliquer, et c'est la loi du jubilé. Voilà pourquoi c'était important de parler du Yobel, de cette fameuse trompette qui va sonner pour, pour le jubilé et n'est pas la trompette qui va sonner pour l'enlèvement. Voilà, je te donne, je te redonne l'antenne, Dominique, parce que je vois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Voilà, et puis c'est aussi la trompette qui sonnera l'heure de notre bien retraite à 50 ans. Bientôt, bien Mais on va demander, on va redemander <rire> à M. Sarkozy. Il, si, si, il va vouloir. Vous lui dites bien, vous lui montrez la Bible. Hein, il y a le jubilé euh, à 50 ans. Pouf, on s'en va. Bon. Voilà. Ah oui, non, non. Mais es-tu esclave Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Ah, C'est une bonne question. On travaille pour euh, un patron. À l'époque, c'était un ah, maître, mais. Un... Non, tu travailles ah. tous les jours de ta vie parce que Dieu l'a dit. Hein oui, il aussi. Il n'a jamais parlé de retraite. Mais on, on pourrait aussi travailler pour nous. On pourrait travailler pour lui. On pourrait. Mais non, il faut que bon. Enfin bref. Bon. Nous n'allons pas refaire l'histoire, nah, nous, nous allons par contre lire très très rapidement, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Matthieu 24, 37, 40, 37 à 41, « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue de fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. »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 Et là, nous le voyons, des points, des expressions qui ont encore besoin d'explications, oui. notamment donc le jour du Seigneur, c'est le jour donc euh, du retour de, de Jésus, c'est bien ça Voilà, voilà. Euh, j'irais dire pour le mot juste et biblique, c'est le jour de la venue, voilà. la venue du Fils de l'homme, d'ailleurs c'est ce, cette expression-là qui est employée. Euh, J'aime pas trop le retour parce qu'on a un cliché et, ce, et, ce, et quelque part ce n'est pas biblique. Tu ne retrouves pas cette notion-là de retour mais de venue. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Hein. Mmh. Qu'est-ce que oui. c'est que le jour du Seigneur Il faut des explications sur ce qu'est le jour du Seigneur. On le verra euh, très facilement dans la Bible. Et puis aussi cette, cette notion de qui est pris et qui est laissé. Oui, ça, ça c'est important parce que, bon, qui est pris, qui est laissé, est-ce qu'on peut savoir qui va être pris, qui va être laissé, est-ce qu'il y a des pistes Bien parce sûr. c'est important à savoir parce que sinon... Bien sûr, euh, c'est très clair parce que moi je n'ai pas envie d'être prise si je dois être laissé je n'ai pas envie d'être laissé si je dois être prise. <rire> <rire> voilà, donc la justice avant tout. Voilà. Merci Déborah Esther, nous nous retrouvons normalement si tout va bien lundi. Euh, à moins que SFR veuille couper internet encore un coup avant je sais pas, euh, ils font comme mm -hmm. chez eux hein. euh, <rire> et donc euh, nous nous retrouverons à la même heure, 18h sans faute c'est ça, merci au Déborah Esther au revoir et donc à lundi, au revoir à chacun et bon week-end à tous donc oh oui Pour la Radio Prédication vous a proposé En toute causerie Une émission de Dominique Simonet Avec Déborah Esther Lieber